Donc on va faire un tout petit peu de lexique, ça a beaucoup plu euh, la, la, la dernière fois là que j'avais fait ça, donc euh, du coup on va partir sur un peu de lexique pour, pour qu'on puisse mieux comprendre le live euh, et que vous puissiez mieux comprendre les, les termes que j'utilise. J'envoie tous les lundis un article exclusif, j'y parle tactique, technique et de philosophie de coaching. C'est réservé uniquement aux membres de ma newsletter, le lien est dans la description, alors abonne-toi. Single eye, comme je disais, c'est le fait de jouer un, un seul safety haut, d'accord euh, on verra ensuite, je vais vous montrerai avec des schémas off-man, ce que j'appelle off-man, c'est le fait de défendre avec de la profondeur quand on est DB, donc de, de, de 5 à 7, 8, 9 yards, c'est jouer off-man pour moi. Soft-press qui est une version soft de la presse, donc du coup, en fait, on ne va pas engager le receveur, on va essayer de mettre les mains le plus tard possible, donc ça s'oppose à hard-press. Soft-press, c'est une très bonne technique de man-to-man. -man. Et d'ailleurs, c'est la technique la plus simple de man-to-man, c'est-à-dire -man. qu'en fait, vaut mieux apprendre soft-press à vos joueurs que off-man. Un joueur qui n'est pas athlétique aura plus de difficultés à défendre off-man qu'à défendre en soft-press, par rapport au, à, même, à niveau égal. Euh, le free player, du coup, c'est le joueur qui est libre de toute responsabilité, donc le free safety. Et enfin, catch technique, euh, qui, est, euh, qui est une technique euh, qui permet euh, de jouer dans le slot euh, avec un outside linebacker ou un nickelback ou des choses comme ça. YouTube est encore en train de m'annoncer qu'il y a quelques drops de frame. J'espère que, que ça va. Sur le live, n'hésitez pas à me dire s'il euh, si y a besoin. Donc... <coughs> ensuite dans, dans notre cover 1 on va avoir des, ce qu'on appelle des tags donc on va avoir plusieurs manières de jouer sa cover 1 la cover 1 n'est pas quelque chose qui est seulement euh, du coup euh, un, un free safety tout le monde man to man on va avoir ce qu'on appelle une cover 1 robber je vais vous expliquer ce que c'est après, une cover 1 normal il y a ce qu'on appelle key coverage aussi je vais vous expliquer ça, j'ai pas mal de vidéos j'ai prévu pas mal de vidéos ce soir euh, je pense que c'est sympa d'avoir des vidéos donc euh, j'ai prévu pas mal de vidéos ce soir euh, et euh, du coup euh, euh, match, cover 1 match aussi, et euh, du coup on va parler de, de match concept dans la cover 1 euh, Donc euh, tout ce qui va être switch, euh, switch euh, tag et euh, box tag Donc switch quand on a un stack, de receveurs très proches Et box quand on a un bunch, donc trois receveurs très proches Je suis en train de me demander si j'ai ouvert le bon... Ouais si j'ai ouvert le bon powerpoint, c'est bon euh... Donc du coup voilà, un alignement soft press, c'est ça, on va être à peu près à 2 yards Ça c'est un alignement off, off man du coup euh, switch, c'est un concept du coup qui, donc, comme je vous disais, qui consiste à euh, le corner prend le premier tracé out et le, le, le linebacker prend le premier tracé in. Donc, c'est déjà un concept de man-match. C'est un concept très simple de man-match, mais c'est un concept de man-match. Euh, box, du coup, ça va être à peu près la même idée, sauf qu'on va avoir du coup euh, un joueur qui prend le premier tracé out, un joueur qui prend le tracé in et un joueur qui prend le premier tracé vertical. Euh, sachant que du coup, euh, down safety va être impliqué ici euh, parce qu'il va aider sur la verticale de 3. Enfin euh, Dark Safety, free, le, le joueur qui va jouer le poste, le joueur qui va jouer Free Safety ici. Euh, donc voilà pour Box en, en termes de vocabulaire. Euh, cover un match, du coup l'idée c'est quoi C'est que Sam du coup est man-to-man -man de deux jusqu'à ce qu'il fasse un tracé inside, il va le délivrer au Mike, okay, qui va matcher le tracé de numéro 2, et Sam va, devenir le, va remplacer Mike dans sa responsabilité de, de robber au milieu du terrain. Ça, c'est cover un match. C'est extrêmement simple à jouer et c'est extrêmement fort. Il euh, y, a, y a de supers articles là-dessus sur la défense des Patriotes en NFL de la saison dernière euh, qui jouent cette défense-là et en fait qui ont une défense dans le milieu du terrain qui est juste improbable la saison passée. Je n'ose même pas vous dire les stats en live tellement j'ai peur de... Que ça soit une connerie ce que j'ai lu, tellement ça m'avait impressionné. Il me semble que le taux de... Enfin, il me semble que le, le, le, le yardage moyen était proche de 1. Ok De 1 yard de gain, quoi. Vous voyez ce que je veux dire sur... on est... Et on parle, de... on parle de jeu dans le poste, quoi. Donc, du coup, c'est très, très important de comprendre que c'est la, la zone la plus dure à lancer, euh, la plus facile à lancer, la plus facile à compléter et ça fait des dégâts. D'accord et euh, du coup euh, incroyable quoi voilà donc cover un match c'est tr très très simple et les techniques les techniques sont très très simples j'ai euh, installé ça au, au patriotes de Reddishheim pendant un camp et euh, les gars percutent quoi ça va vite ça marche c'est vraiment euh, c'est simple c'est simple et c'est efficace après on va avoir ce qu'on appelle rubber ça veut dire que du coup Mike va, va être dans cette zone là il va, va robe le ballon quoi il va être vraiment free player au milieu de cette zone Okay, et, et du coup, Sam va rester, euh, va rester sur le tracé man-to-man. Man, et on va avoir après une vraie cover 1. Cover 1 classique, du coup, sans, sans zone intermédiaire. Où du coup, on va avoir Mike qui va blitzer. Euh, quand je dis Mike, c'est pour simplifier. Hein, mais on va avoir Mike qui va blitzer. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de zone intermédiaire au milieu. Et on accepte d'ouvrir cette zone-là, qui est du coup très sensible au slent euh, au tracé mesh et toutes ces choses. Okay. Et enfin, on va avoir Key Coverage, qui a un excellent tag... Euh, si vous jouez une équipe qui joue avec un fullback, euh, c'est-à-dire qu'en fait le joueur qui va prendre le fullback man-to-man euh, va descendre du côté du full pré-snap et post-snap. C'est-à-dire que du coup, euh, je vous montrerai ça en vidéo tout à l'heure. Euh, si le full bouge post-snap, bah, du coup on va changer le safety qui va descendre. Et si le, le, il bouge pré-snap, on va changer le safety qui va descendre de la même manière. Qui coverage c'est super et euh, c'est vraiment un tag hyper intéressant en cover 1 pour défendre la course et défendre ce fameux problème de la course extérieure.